clochette j'adore la première fois c'est dans l'attraction c'est euh, une zone pour moi il passe par le chalet de je trouve ça trop mignon pour l'instant c'est tout mignon et c'est bien parce que c'est la première fois que je fais une attraction que j'ai jamais faite à Walt Disney World depuis le début de mon séjour ici Bon les gars j'aurais cr jamais cru dire ça mais j'ai fait une crise de panique dans Frozen Ever After Alors je vous explique pourquoi, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, je ne fais pas d'attraction à sensation euh, Pour des raisons de santé principalement mais aussi et surtout parce que j'ai peur des sensations euh, Ça me fait faire des crises de panique assez violentes Donc euh, hyperventilation, tachycardie, euh, évanouissement, etc Enfin vraiment... Euh, de grosses grosses crises et en fait j'ai découvert ça la fois où j'ai fait Pirade des Caraïbes avec ma famille en fait en sortant de l'attraction j'ai commencé à me sentir très très très mal et en fait les descentes dans le noir m'angoissent très profondément et en fait je ne savais pas du tout mais c'était le cas dans Frozen euh, dans l'attraction en fait il y a deux descentes dont de une à l'envers et en fait quand je m'en suis aperçue j'ai commencé à hurler mais vraiment hurler euh, je me suis mise à être prise de tremblement sur tout le corps euh, même après quand les descentes étaient passées J'ai eu beaucoup de mal à me calmer J'étais obligée de m'asseoir et de, de vraiment respirer Et prendre un temps J'ai même pleuré pour vous dire à tel point ça n'allait pas Donc je m'excuse si certains plans euh, Après sont complètement tremblants bah, Du coup vous savez pourquoi Et le pire de tout ça c'est que euh, dans la photo Dans l'attraction il y a une photo Donc euh, je ne l'ai pas encore vue mais à mon avis ma tête peut être horrible Puisque la photo est prise dans la descente Donc voilà voilà voilà, donc du coup maintenant on va rester sur la terre ferme, je vais aller visiter le pavillon mexicain, essayer de me changer les idées et puis euh, continuer de visiter les pavillons et penser à autre chose parce que là, euh, beaucoup de sensations. Là cette fois-ci je pourrais vraiment mettre le titre, j'ai fait Frozen, ça tourne mal dans cette attraction je sais qu'il n'y aura pas de descente qui vont me prendre en traite allez on y va oh regardez il y a un truc en rapport avec Coco oui Coco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 Regardez moi ce pavillon, cette beauté. Là, on est à l'intérieur du coup de la euh, pyramide Aztèque. Ça, c'est la partie restaurant. Restaurant mexicain, bien sûr. Et nous, on va ici. Dis il y a du monde aujourd'hui, hein reviens sur mes pas pour voir les pavillons que j'ai raté et donc là je vais en Chine Ah, J'espère que j'irai un jour dans ce parc Disney, même si c'est vrai que c'est pas une priorité. C'est quand même le dernier qui a ouvert ses portes. Là on a tout sur la partie de Tomorrowland. C'est trop cool, on a les concepts art et tout, enfin, c'est le genre d'exposition que j'adore regarder. Là on a l'attraction sur Buzz l'éclair, Trésor Cove, donc ça c'est la partie sur euh, Pirates des Caraïbes. J'adore les expositions comme ça qu'on peut retrouver au Disney World. Donc là c'est les tenues des cast members j'imagine Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau Donc ça c'est la tenue d'un cast member du labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Puisque là on passe sur une exposition euh, du côté de Fantasyland. La maquette du château est magnifique. Avec les différentes faces et tout, j'adore. Waouh Waouh la beauté Donc là on a toute la partie sur les hôtels Disney, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait une partie sur ça aussi, qu'elle soit pas négligée. Regardez-moi cette petite maquette avec les aliens, c'est juste trop mignon. Et là, c'est la partie Disney Town donc le Disney Village j'imagine et Mickey Avenue Donc nous voilà à Imagination Wiz Figment qui est juste l'une de mes attractions préférées. J'adore ce petit dragon et sa musique un peu, euh, un peu particulière. Ça fait deux ans que je l'ai en tête. Allons la chanter dans l'attraction. On your tour, you'll see how the five human senses can help capture your imagination. Oh, oh, can I go too? Absolutely not. Uh, this is one of our discoveries, the pigment of imagination. Yeah, I know a lot about the senses. There's sight, sound, <laughs> smell, <laughs> touch, goochie-goochie-goo, and taste. Yeah, taste my chicken. Can I go? Please, please, please. No, I don't want you out of my sight. Out of sight? Empty, you can see things differently <laughs> sure you can see with your eyes but imagine what you can l'attraction, il y a euh, toute une aire de jeux autour de figments qui est très sympa. Je trouve que c'est quelque chose qui manque en France. Hey, <rire> You're on YouTube guy <rire> J'adore, il me devrait quand même faut juste trop rire. Donc comme je vous le disais, euh, il y a toute une aire de jeux qui est créée, qui est vraiment très sympa et je trouve que c'est un concept qui manque en France, ce côté un peu interactif à la sortie de certaines attractions, par exemple du art of animation, avoir plus d'animation ça pourrait être cool. En tout cas voilà pour cette journée J'espère que celle-ci vous a plu J'aurais dû rester plus longtemps sur le parc Là il est 6h30, presque 7h Je voulais rester de jusqu'à la fermeture Voir le spectacle nocturne Même si j'aime pas trop le spectacle nocturne Mais en fait j'ai trop mal à ma cheville Comme vous avez pu le voir je pense depuis le début du vlog J'ai euh, une attelle sur ma cheville droite Et du coup j'ai très mal au pied. En fait je, je suis tombée chez moi J'ai raté une marche il y a 3 semaines en fait et, et du coup bah voilà ça m'handicape. Et là j'ai vraiment très très mal Donc pour ne pas être trop chaos pour les prochains jours Je ne vais pas forcer Et je vais me reposer Surtout qu'il euh, y a d'autres programmes qui sont plutôt chargés dans les prochains jours Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout euh, N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Quel a été votre moment préféré Ce que vous avez aimé le plus Et quel est votre vlog préféré jusqu'à présent Ce que vous avez aimé le plus voir Etc Si vous pouviez être, ouh, si vous pouviez être à ma place Qu'est-ce que vous auriez fait quelles attractions auriez-vous aimé voir à tout prix N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour le prochain, la Pixie Army. Et on a plus dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Nous voici donc à l'entrée de Disney Springs. Comme vous pouvez le voir, il y a des bannières de la run Disney puisque c'est le marathon Star Wars en ce moment. Et maintenant, je vous emmène à l'intérieur voir un petit peu comment est-ce que ça se présente.